Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau colistier. C'est Stéphane D'Avance. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Cédvie. Bonsoir. Le week-end dernier, nous étions sur le terrain pour vous présenter notre deuxième tract. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de culture. Le théâtre. Alors oui, le théâtre, un véritable sujet pour notre ville. Juste un petit peu d'histoire. En 2008, comme nous sommes arrivés en mairie. Le théâtre a immédiatement été un véritable sujet. Juste un petit peu aussi de finances, parce que c'est comme le nerf de la guerre, il faut en parler. Le, le théâtre coûtait 350 000 euros par an, avec une ville qui était endettée, qu'on nous a laissée avec un endettement de 12 millions d'euros. Donc c'était un sujet qu'on ne pouvait pas ne pas traiter. Comme j'étais adjointe à la culture, pendant deux ans, j'ai travaillé avec acharnement pour trouver des solutions pour le théâtre. J'ai notamment essayé de créer un syndicat intercommunal à vocation unique, avec les différentes communes autour de, autour de Villepreux. Ça n'a pas fonctionné. Donc à un moment, le maire et l'ensemble des élus de la majorité ont décidé qu'il fallait fermer le théâtre. Ça a été une désolation pour moi, parce que ce n'était pas mon objectif du tout. Ça a été très douloureux, parce que par esprit démocratique, par loyauté et par fidélité, je le devais de me respecter la majorité des élus de la majorité. Donc du coup, le théâtre a été fermé. Ça a été très compliqué à gérer pour moi parce que ce n'était pas du tout ma décision. Sur le deuxième mandat, même combat. Quand j'ai reparlé d'essayer de trouver une solution pour le théâtre et pour lui redonner une nouvelle vie, les réponses ont été les mêmes. Bien évidemment, cet été, c'est passé ce qui s'est passé. Mais le gros avantage, c'est que j'ai retrouvé ma liberté. Et bien, je peux vous garantir, de retrouver sa liberté ça a du bon et puis c'est même très bon donc le projet que j'ai en tête pour le théâtre de Villepreux depuis des années je vais pouvoir vous le proposer à savoir que je souhaite que nous souhaitons redonner une nouvelle vie à notre théâtre à votre théâtre alors bien évidemment avec des financements innovants bien évidemment avec des coûts de fonctionnement raisonnables, adaptés acceptables complètement en lien avec notre maîtrise budgétaire, car responsable, tout simplement. Ce projet que nous avons bien en tête, nous allons vous le proposer à vous les Villepreuziens, tous les Villepreuziens, grâce à un référendum citoyen. Référendum citoyen qui est prévu dans la charte de générations terrain que j'ai eu l'honneur de signer et qui fait partie de notre liste Tous pour Villebreu. Une fois qu'on a dit ça, que va-t-on faire avec le théâtre je suis déjà en contact déjà depuis plusieurs mois avec des producteurs complètement en ligne avec ce, ce, ce, cet objectif et qui sont prêts à nous suivre. Je suis en contact avec des musiciens, des groupes, alors que ce soit du classique, de, de, de l'orchestre de chambre, que ce soit des groupes de rock, des groupes de jazz. Donc on va pouvoir retrouver de la musique aussi au théâtre. Il y aura aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi redonner vie au théâtre grâce aux associations Ville prosienne qui pourront y avoir accès tout au long de l'année. Ce sont des points capitaux que je souhaite aborder avec vous pour vous prouver la faisabilité de notre projet. Et vraiment faisabilité aussi par le biais des finances. Je me répète, mais c'est très, très important de le préciser. Alors je laisse la parole à Stéphane pour compléter un petit peu mes propos concernant la culture et notamment le patrimoine. Stéphane, à toi Merci, Sylvie. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Dallinz, j'ai 46 ans, ça fait 12 ans que je suis à Villepreux et je suis référent sur la mixité professionnelle sur le département des Yvelines. Et oui, comme tu disais, Sylvie, la culture, c'est un vrai sujet, en tout cas sur la commune de Villepreux. Il n'y a pas de vie agréable, et ça, je suis intimement persuadé, sans culture. Et nous sommes tous aujourd'hui au sein de la liste, d'accord en tout cas sur ce sujet-là. Il faut une offre, je dirais, variée, il faut une offre intergénérationnelle sur la commune de Villepreux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque tant sur la partie culture, mais aussi on n'a pas forcément abordé la partie du patrimoine, qui est très important et qui, à mon sens, a été totalement délaissée depuis un laps de temps. Euh, Rappelle-toi, je me rappelle quand tu étais élu et adjointe justement à la culture, tu avais mis en place des concerts, justement à l'église Saint-Germain, il y avait aussi des expositions à la Maison Saint-Vincent, il y avait une vraie dynamique justement qui était mise autour de tout ça, et c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui ça manque au sein de villepreux On est tout à fait d'accord, Stéphane, merci pour tout ce que tu as dit, c'est vrai que l'aspect patrimonial est fondamental dans notre mmh. ville, et la Maison Saint-Vincent c'est aussi faire des événements un peu plus intime, dans un endroit un peu plus euh, confiné, un peu plus cosy. Et c'est tout à fait complémentaire avec une activité au théâtre. Donc bien évidemment, euh, on, on s'engage, il y aura un, un véritable, une véritable dynamique sur la Maison Saint-Vincent et sur différents sites de la commune. Alors, pour terminer euh, cette, cette sixième vidéo, au mois de décembre, nous, étions, nous avons été vers vous dans vos quartiers, par le biais d'ateliers publics de quartier. Là, nous changeons un peu le concept, un concept très innovant, nous allons faire des balades urbaines. Nous allons sillonner tout Villepreux et faire des kilomètres et des kilomètres pour aller à votre rencontre dans vos quartiers, chez vous, mais en extérieur. Ça va avoir lieu le week-end prochain et le week-end suivant. Les tracts vont être distribués dans vos boîtes aux lettres avec au verso les différentes balades urbaines, avec des horaires, vous saurez exactement quand est-ce qu'on passe, vers chez vous. Donc je vous dis à très très vite dans Villepreux et à très très vite avec toute l'équipe lors des balades urbaines où on sera à votre rencontre dans chacun de vos quartiers. Très très bonne soirée à tous, très bonne soirée Stéphane et à très très vite. Merci, très bonne soirée à vous.